Voici quelques éléments d'information maintenant sur la façon d'enregistrer un document réalisé avec le logiciel Freeplane. Une petite difficulté peut se produire dans la mesure où un document réalisé avec Freeplane ne contient que du texte, éventuellement des liens vers des icônes qui sont précisées dans le logiciel lui-même, mais si vous ajoutez des images, et bien les images sont externe au document.mm, exactement comme cela se passe par exemple en HTML. Donc, les images ne peuvent pas se trouver à un autre endroit que l'endroit où elles sont prévues au moment de la conception du document. Si je tente maintenant d'enregistrer ce document en changeant sa place dans l'arborescence, je vais perdre les images. Donc, Toujours enregistrer le document au même endroit et si vous insérez des images, il faut que les images se trouvent relativement par rapport au document, toujours au même endroit de préférence par exemple dans le même répertoire si je crée un nouveau document alors ici je vais prendre euh, ce modèle là qui a l'avantage d'être déjà un peu complété Imaginons que je veuille maintenant enregistrer ce document Freeplane Donc pour cela, je me dirige bien sûr vers le menu fichier et enregistrer comme il se doit Mais le problème, c'est que, a priori, le logiciel va me proposer un endroit d'enregistrement auquel je n'ai en principe pas accès en tant qu'utilisateur lambda donc je vais devoir aller retrouver mon répertoire personnel Et pour cela, je retourne donc, nous sommes sur un système Linux Je retourne à la racine Je vais dans le répertoire Home Et là, je cherche mon répertoire Ici, je suis l'utilisateur test Donc j'ai mon document qui va s'appeler euh, centralidea.mm Et je vais le mettre dans le répertoire test Voilà qui est fait Ceci est donc la façon d'enregistrer le document que je viens de produire. Je peux maintenant avoir besoin d'insérer ce document dans un autre document. Par exemple, dans un document graphique sous forme d'image, par exemple. Et bien, pour cela, je vais cette fois non plus enregistrer, mais je vais exporter mon document. Donc, « Fichier »,« Exporter la carte ». Alors, à nouveau... Je vérifie que je suis bien dans le bon répertoire. Ici, je vais exporter la carte, disons, dans le dossier euh, images. Je l'appelle toujours Central idea Alors, je ne vais pas prendre le format .html, mais je vais prendre un format image qui est bien adapté. Donc, je vais prendre le format .png. Le format .jpg aurait fonctionné aussi, mais il est plutôt dédié aux photographies. Donc .png pour les graphismes purs. Voilà. Donc dans le répertoire images, je vais maintenant enregistrer ce centralidea.png. Voilà qui est fait. Si maintenant je souhaite récupérer le document dans, un document dans un autre document graphique, donc un document draw par exemple, pas de problème, j'ouvre draw et je vais alors insérer mon document image central idea c'est bien lui .png je l'ouvre et le voilà aucun problème bien alors autre façon d'enregistrer un document cette fois-ci plus tellement quand on vise l'intégration dans un autre document, mais quand on veut faire un, un document distribuable, imprimable, sans aucun problème d'image, eh bien, on va alors, par exemple, exporter au format PDF. Donc, de nouveau, exporter la carte. Je m'assure que je suis bien dans le bon répertoire, je suis utilisateur test. Cette fois, je vais mettre dans « Documents » et je vais choisir le format PDF, qui doit être un des premiers proposés. Le voilà. Donc, centralidea.pdf dans Documents. Et voilà qui est enregistré. Du moins, il est en cours d'enregistrement. Ça prend un peu plus de temps. Je vais déjà aller dans le répertoire Documents. Et voilà mon document centralidea.pdf qui vient d'être créé, et je peux maintenant l'ouvrir et constater que c'est bien le document que j'ai produit. Voilà, nous avons donc ainsi trois façons d'enregistrer, le format .mm qui est le format natif donc de Freeplane, le format .png ou éventuellement le format .jpg si vous avez des photos dans votre document, et finalement le format .pdf qui vous permettra d'imprimer ou de distribuer le document isolément si vous le souhaitez.